Conseil et Recherche vous présentent ces 15 principes de libération. Mais qu'est-ce que l'entreprise libérée C'est un concept mouvant et plastique. Certains aspects font peur et d'autres rêver. Après 8 mois d'enquête et d'investigation, avec 4 entreprises partenaires et une équipe de consultants chercheurs, des échanges inter-entreprises, une revue de littérature et un benchmark, des analyses et 4 infographies, le tout dans un rapport design. Conseil recherche propose de vous éclairer sur l'entreprise libérée. Découvrez à travers des courtes vidéos 15 principes fondamentaux identifiés dans des entreprises libérées. Comment suivre vos 15 principes Inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir les trois premiers principes dès janvier 2017.